Vivez un moment de communion, un moment d'intimité, un moment de romance, un moment dans sa présence. En ce début du mois d'avril, veillez de prières prophétiques pour posséder le mois d'avril avec le pasteur Ghislain Biabatantou. Rendez-vous du vendredi 31 mars de 21h à 1h du matin en présentiel à l'église principale ICC Paré Sud-Est à Boissy-Saint-Léger. Ne manquez pas ces rendez-vous dans sa présence. Vous l'attendiez tous le grand rassemblement de la plateforme Jeune Prodige avec l'apôtre Ivan Castanou aura lieu dans quelques semaines dans un cadre exceptionnel, la Cité Royale. Afin d'avoir une organisation optimale, l'événement aura lieu le samedi 29 avril 2023. Vous avez entre 12 et 40 ans Alors ne manquez pas ce rendez-vous. À noter, l'événement initialement prévu le 8 avril est reporté à la date du 29 avril 2023 à la Cité Royale. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.